Salut mes petits prouts, il est 7h du matin et je vous retrouve pour une vidéo à moi dans mes rêves. c'est pas vraiment à moi dans mes rêves puisqu'en ce moment euh, je ne rêve pas trop faut savoir que je publie ces vidéos en avance et que en fait le week-end dernier j'étais chez des amis j'étais à Toulouse etc donc j'ai très peu dormi j'ai rêvé hein, je m'en souviens mais c'est très flou c'est pas du tout exploitable vraiment pas et c'est pas du tout intéressant à vous raconter mais j'en ai profité pour ce mi-parcours du à moi dans mes rêves pour répondre à quelques questions et vous apporter des nouvelles choses des nouvelles notions à savoir alors première chose juste, je voulais vraiment vous remercier de tout votre angument autour de ce mois alors ça fait pas des vidéos avec des, des 100 000 vues mais c'est vraiment des vous êtes là quoi vous, vous êtes vraiment actifs et le peu de personnes que je touche et toi là qui regarde cette vidéo, bah je te touche vraiment et t'es vraiment assidu à le suivre, enfin pas toi forcément mais euh, vous êtes beaucoup beaucoup à vraiment être emballé par le projet, ça me fait hyper plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi passionnée par, par une série de vidéos je m'en fous totalement euh, que y a pas des millions de vues, c'est vraiment avec le cœur que je le fais et le projet je le trouve génial, pourquoi pas faire des mini courts métrages avec euh, certains des rêves pourquoi pas en faire des stories draw etc deuxième petit truc, je voulais vous remercier pour tous ceux qui like les vidéos, je sais que je vous le demande pas à chaque fois de vivre voix mais c'est très très important, ça m'aide vraiment pour moi la suite, ça me soutient etc sans ça youtube en fait euh, noie les chaînes c'est les interactions de la communauté qui fait que les chaînes sont plus mises en avant que d'autres et euh, voilà c'est le petit truc que je demande à chaque fois c'est gratuit mais moi ça m'aide énormément et euh, la troisième chose euh, non je ne compte pas filmer de plus loin alors je sais que j'en fais qu'à ma tête etc mais ça me saoule de devoir faire comme tout le monde on va dire que j'ai pas envie de mettre la caméra plus loin tout le monde met la caméra plus loin pourquoi moi j'ai pas envie ma caméra elle est déjà assez loin je vous jure j'ai un 50 mm elle est au bout de ma chambre j'ai une petite chambre je sais que quand je filme les autres vidéos je les filme sur mon bureau pour les et moi, dans mes rêves j'ai envie de filmer prêts non j'en ai pas envie parce que je préfère faire ça parce que j'ai envie qu'on soit plus proche etc souris je prends mon petit carnet de rêves. alors je vais vous parler de choses que j'ai apprises et je vais vous parler enfin des applications que je teste et que j'aime bien première chose que j'ai apprise par ce mois en fait j'ai vu une vidéo qui était hyper intéressante j'essaierai de vous la retrouver de vous la mettre dans la bio enfin dans la, dans la barre de description Une personne qui parlait des rêves donc c'est une fille qui a fait une vidéo et qui a parlé avec une spécialiste bah, de ce domaine là et euh, elle lui a expliqué plein de choses et la vidéo dure un petit moment mais elle est hyper intéressante donc euh, j'ai fait euh, l'erreur entre parents de dire qu'on ne rêvait que dans le sommeil paradoxal qui est majoritairement vrai en fait pendant le sommeil paradoxal nos rêves sont moins flous sont plus concis sont plus construits et sont de meilleure qualité cependant on peut rêver dans les autres phases de sommeil faut savoir qu'en plus je vous ai dit ça alors que j'avais pas réfléchi à la question vraiment mais combien de fois le soir en m'endormant ou l'après-midi quand je faisais des siestes ou quand j'en fais toujours parce que je fais toujours des siestes de 20 minutes tout le temps de ma vie hein, je fais des siestes tous les jours sinon je peux pas tenir une journée entière <rire> quand j'étais étudiante genre je mangeais pas le midi pour faire la sieste parce que j'ai des problèmes de je dors beaucoup genre euh, j'ai besoin de dormir je peux m'endormir n'importe où, n'importe quand, et c'est insupportable. Mais euh, voilà. Et en fait, des fois, quand je m'endors juste au début, et j'ai beau avoir dormi 20 minutes et pas avoir le temps d'être rentrée en sommeil euh, profond, enfin en gros sommeil, des fois j'ai des petits rêves en début. Genre, j'ai des petites images, des, petites, euh, des petits trucs qui viennent. C'est pas pareil, c'est vrai que c'est différent, mais il euh, y a des petites images. Ça a tendance, des fois même, à me réveiller en sursaut. Je me mets à penser de façon un peu délirante, on va dire. Si euh, vous voulez vous souvenir de vos rêves, il faut vous répéter tout le temps je vais m'en souvenir, je vais m'en souvenir avant de vous endormir. Attention, vous allez très mal dormir, je vous le préviens. De suite. Parce que votre cerveau va être conditionné à s'en souvenir et non vraiment à dormir. Du coup, vous allez mal dormir, mais il y a de fortes chances que vous vous en souvenez au réveil. Moi, à chaque fois je le fais, après, je passe une nuit horrible. Comme je vous en parle dans ce rêve-ci, je me suis forcée à m'en souvenir. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous forcer à vous en souvenir, il faut faire ça et y croire très fort. On m'a proposé d'écrire des questions à côté de mon lit avant de dormir, c'est-à-dire écrire, par exemple, est-ce que... Mais en fait, le truc, c'est que je l'ai pas fait parce que je n'ai pas de questions à poser. Y a... Je m'en fous de tout, genre, est-ce que je vais avoir un amoureux Je m'en fous. Est-ce que je vais être riche Je m'en fous. Est-ce que... Ah, si, je vais poser une question. Est-ce que je vais avoir mon appartement poser cette question ce soir. Mais euh, voilà, si vous jamais vous testez des petites astuces que des abonnés m'ont donné ou que j'ai trouvé dans des vidéos, n'hésitez pas à me le dire, moi ça, ça me fait plaisir. Vous pouvez euh, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire quand vous marchez, etc., remettre en question votre réalité, vous demander d'où vous venez, où vous allez, qu'est-ce que vous allez faire, ça savoir votre quête dans votre dans votre vie de tous les jours. Moi des fois ça m'arrive de regarder mes mains ou euh, de regarder le ciel et me dire est-ce que je, je rêve ou est-ce que je suis dans la réalité, me pincer ou des trucs comme ça. Et bien logiquement si vous le faites en réalité, vous savez ce que vous ressentez et des fois ça arrive que vous le refaites en rêve et que vous différenciez rêve et réalité comme ça, et pour ceux qui sont des gros cauchemardeurs, alors ça n'existe pas ce mot je crois, mais ceux qui font énormément de cauchemars oh, cette lumière aussi c'est insupportable et bien j'ai l'astuce qui marche quasi à tous les coups donc par exemple vous vous réveillez en pleine nuit en sueur, vous avez fait un cauchemar, vous avez rêvé d'un truc horrible, et bien ce qu'il faut faire c'est que là vous vous réveillez vraiment genre vous vous réveillez du cauchemar en panique, vous vous réveillez vraiment vraiment, et en fait limite vous asseyez sur votre lit, et là vous vous recalez sans vous rendormir, et vous fermez vos yeux et vous imaginez la fin de votre rêve, sans vous endormir genre vraiment comme si vous là maintenant vous pouvez pas voir ce qui se passe dans mon cerveau, il n'y a pas encore d'application pour filmer ce qui se passe à l'intérieur. Mais comme vous faites ça, vous imaginez la fin. Par exemple, vous rêvez que vous avez perdu votre chat ou un truc du genre, un truc tout con. Et bien vous allez rêver que vous allez marcher, que vous allez le trouver derrière, euh, derrière une poubelle et que vous allez le prendre avec vous, vous allez le ramener chez vous, le câliner, etc. Comme ça, quand vous vous rendormez, vous risquez de, de ne pas retomber sur ce rêve, sur ce cauchemar en fait. Et moi c'est ce que je fais quand je fais des cauchemars un peu trop intenses. J'ai tendance à, à faire la fin et des fois à replonger dedans comme j'ai fait dans la vidéo euh, sur le rêve le plus lucide que j'ai fait et que je trouve hyper intéressant. Et bien, j'ai fait ça et je me suis rendormi et je me suis retombée dans le rêve. Où j'ai totalement pris le contrôle de ce rêve. Donc voilà, c'est mes petits trucs que j'ai su en plus. Si vous avez des infos encore à m'apporter, n'hésitez pas, moi ça m'intéresse de haut, Ou des gens à me conseiller à regarder, etc. Et pour terminer, je vais vous parler de deux applications. La première, vous en avez déjà parlé, c'est Capture. Et eh bien moi je m'en sers. Alors j'ai la version payante pour celle-là qui est à 3,50 que je vous conseille pas. Alors l'appli la, Capture en elle-même, je vous la conseille. Le côté payant, ne, ne vous faites pas avoir, ça sert à rien. Donc l'appli Capture, a permet de tous les matins écrire mes petits rêves, etc. Et ça permet de mettre de l'ordre et de les garder en souvenir. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper intéressant. Et la deuxième, c'est sleep better, alors j'ai mis du temps à vous en parler parce que je l'ai remise en question, comme vous voyez il y a beaucoup de sommeil profond, il faut savoir qu'il y a pas autant de sommeil profond dans la vraie vie, parce qu'on doit rêver 20% de notre temps au sommeil profond, sauf qu'on m'a dit oui mais dans le sommeil profond ils comprennent tous les autres sommeils en fait genre le sommeil paradoxal, le sommeil... Euh... Je sais pas trop je connais plus mon train par cœur. ensuite on m'a dit mais Léa tu te réveilles énormément est ce que c'est normal et en fait vous êtes beaucoup à me demander pourquoi tu rêves autant pourquoi tu rêves autant et bien vous avez la réponse sur ce graphique en fait je rêve pas plus que vous et moi c'est sauf que je dors tellement tellement mal et que je me réveille tellement tellement la nuit que j'ai plus facilité à me souvenir de mes rêves puisque je me réveille toujours en plein milieu d'un rêve et ce qui fait que le matin je vous raconte des histoires extraordinaires mais ça veut dire que moi la nuit dernière je me suis réveillée toutes les 10 minutes peut-être pas toutes les 10 minutes mais euh, vous voyez que je, je dors très peu en fait et c'est horrible parce que euh, moi euh, mon sommeil n'est pas du tout réparateur et il faudrait vraiment que j'essaie après le mois de ça je vais essayer de travailler dessus parce que je suis jamais reposée en fait avec des nuits comme ça moi je comprends pourquoi je suis toujours fatiguée. ma vie je, je rêve une double vie mais je dors pas <rire> du coup voilà cette appli, elle est pas mal vous la posez à côté de votre oreiller en mode avion je vous dis elle marche pas non plus à 100% mais je pense que pourquoi pas donc si vous avez des petits applis à me faire tester euh, ça sera avec plaisir j'espère que cette petite vidéo vous aura mais je me suis dit que c'était bien de vous apporter d'autres informations complémentaires pour ceux qui... qui sont à fond dans le projet et euh, voilà sur ce